C'est parti, c'est parti. Es-tu sûr d'avoir la bonne couleur? Oh, c'est écrit tout petit. But most of wizards and vampires. Well, a story of wizards. Tu le tiens majuscule gauche enfoncé et tu cliques gauche. D'accord. Les enfants, ne vous battez pas. <rire> On attache le sol. Ah bah, ils vont oh, pas manger le fromage. Bien. Mais la fête, c'est en bas. Mais non, il y a de l'alcool là Ah, c'est pas pareil, il y en a un qui s'en tape et l'autre qui s'en cogne. <rire> j'ai mis on est à court de fromage. Mais non, il y en a à côté. Wow. Oh, Majuscule et clic gauche. Mais vous tapez pas, eh. pas dessus mais, mais attends, est-ce que du coup, ça fait plus de dégâts Ah que oui, dois. mais on peut pas encore te ressusciter. Euh. Ah, j'ai ah. pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Donc là, bah, il faut électrifier le truc. pas, <rire> Plus vous avez de racines préparées, plus vous vous déplacez lentement. Le tenez, là, et... Ah oui, pour faire des attaques de zone, c'est ça. Ça, c'était quoi, ça C'était pour... Euh, ou... Ou... Je vais faire écraser, je vais me faire écraser. Ça, ça je vais faire écraser. <rire> pour arcane, feu, espace. Oups <rire> On va se tuer! Oui! <rire> Je te fais un CG Mais non, mais hé! Ça suffit, oui! OUI Oh, c'est oh. pas les rigos, hein. <rire> Vous l'avez vu? Oh. j'ai eu trop de succès là Je crois qu'il nous a désintégrés, mais vous vous êtes encore en plus Non! non <rire> <rire> j'ai rien compris! non plus, je pense qu'on est mort, bah mais si, ça va. C'est facile. C'est qu a qui le a gars par terre un Mais truc normalement, quand tu fais compliqué. éclair arcane feu, il te propose une touche pour justement lancer le sort. Oui, il me fait. Oui, mais il me. Quand j'appuie espace, yeah. ça ne se passe rien. C'est ce que je dis tout à l'heure. Ah Oh J'ai fait quoi j'ai pas de Mais tu fais quoi oh, il ouais, bon bon ouais, il fait tomber dans le trou pourquoi on va cramer Bah moi faut c vrai vrai que... me ressusciter du Soignante. Non c'est AV2. Ah oui c'est des mines soignantes c'est ah oui, exact. Oh c'est trop bien Faut se sécher. Quand vos ennemis tombent les les Mais en fait, bouge, vous vous... si t'es ouais, mouillé ouais. que tu balances ah de la. Ah mais il faut de l'espace et, et moi et... l'espace il marche pas. Non, R7, pardon. Ah ah bah. ah ouais. Mais arrêtez de m'exploser la tronche En fait, quand on fait un élément plus. On gagne une résistance à cet élément, donc si vous ouais. faites Exactement. Z2, on peut pas vous soigner. Bon, faudrait peut-être qu'on avance. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'appuie sur plantage total, mais ça fait rien. Oh, ah, si! Mince! Y'a des gens qui disparaissent dans un écran bleu. Ah, je me suis suicidé. Oh, Ressuscite-nous! <rire> mais c'est bien, je vous <rire> rappelle que moi, la barre espace, elle marche pas comme il faut. Hein. Je peux pas vous ressusciter, moi. Non, sérieux Les gars, c'est des mines <rire> ah non, c'est très bien <rire> <rire> Et ce jeu, il est génial Vous faites euh, avec la mode en dessous de votre personnage... Total. Oh, je vais essayer ça. Non, Non, non, non, non oh, oh. Aouh Oui Oh mais Ouh Eh Pas dans Pas pas dans l'eau non. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Pardon. Attends. Ah canicheol. <rire> oui. Pas devant. Non mais. De ce point d'exclamation qui n'arrive pas à me suivre depuis quelques temps. Ouais ah, c'est vrai. Fait, ben, pardon madame. Comment tu massacres les PNJ toi Ah bah tiens on parle de gobelin Ah là ah, il ça... vrai On peut pas les tuer nous les, les araignées si tu.. Ah, Merde pardon Allez on entend On m'a coincé dehors On descendait, on descendait On m'a dehors, je t'en de la vie As they approached Fonscocker Forest, it became clear that there was evil afoot. Oh oui, c'est clair, dirait l'œuvre des gobelins. <rire> Comment il voit ça, lui oui. Oh, ce n'est pas, pas, pas un vampire. Ah, oui. ah Il y a le vert, le rouge et le le noir. Et Mais je ne vois pas le noir, moi. Non Oh j'ai dit de, de m'avoir tué Moi je peux plus aller voir que là, je vois pas Je vois rien du tout, je suis au maximum moi. Mais comment ça se fait oh, bon, si je comprends pas. On peut pas... Quelqu'un peut me tuer Oh bah... Tout de suite... Euh... Bonjour messieurs Ah oh... c'est vrai j'ai un genre de jeu Non t'es en bas là moi je te vois en bas. Euh. Non. Je pense pas Non mais Non C'est pas possible Oh, parce non, mais est-ce qu'il a pas arrêté de Oui a fait quoi mais c'est moi ça Mais les sorts sont surpuissants dans le jeu mais en fait j'ai l'impression que je, je soigne les gobelins quand ils sont à côté Non y'a rien Par contre le tu dé, c'est pas mal hein Non mais euh, arrête Oui. Ben... Ah, es mais... <rire> Espèce de... Mais arrête de me cramer <rire> mais... Non mais c'est bon, faut juste que je me... Mais pourquoi t'attaques les Benji comme ça Ah, Anaïs elle a bugué. Ouais Attends, je te soigne. la Il sait faire... Non mais... <rire> T'as raison, faut le l'euthanasier Reculez <rire> les gars, je vais ouais. lui balancer une petite boulette Oh <rire> pardon <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Non mais on a tué le PN Ah Mais bon, toujours Anaïs Euh... On est trois. Ah mais... Je crois que j'ai touché un truc Ah Je crois que j'ai touché monsieur Non mais et le bah, problème c'est qu'elle peut pas peux rejoindre tant que la partie est en cours oh là là Ah bah toi aussi il a 260 et Mathieu il a 300 Et qu'il soit à combien euh, ouais, Ah pas beaucoup, Mathieu il est à 30 Ou alors faut que je déménage et que j'aille jouer dans le salon Comme ça moi je serais tranquille, je serais plus proche de la box Oh Il y a un gros machin là Oups, Attention pas... PNJ Il est mort le PNJ Ah, c'est quoi ce ah truc oui. de feu, là ah, oh. ah, ah. Qu'est-ce que tu m'envoies dans Au feu, ça fait de la vapeur. Donc en fait, il faut faire au, au, au, feu, ça fait au vapeur. Oh C'est génial On a du vaporetto Wouh Ah ça ça, ça, ça doit être violent. Attends, euh... Si on fait au poudre... <rire> Coucou. Pardon. la froute alors que vous êtes mouillé dangereux. Bah oui, je veux pas être mouillé moi. Fais un bouclier normal s'il te plaît. Non, sur toi. Voilà, qu'on puisse te soigner un peu. Ah non, mais... On est mouillé, on peut pas très juger tout de suite. <rire> bah oui. <rire> Merci. Même si on se crame la gueule. Boule de feu. Non! Oh mais, mais, mais, mais non, mais le soigne pas! Ah, je <rire> ah, suis mort! Quelqu'un m'a poussé, maintenant je peux plus bouger! Bah, bon. moi! Bon attends, on va trop ah, attends, ça, ça, ça peut s'arranger! Ah! <rire> ah, ouais! C'est-à-dire, ça, ça bourre dans tous les sens et tu comprends rien? Oh, bonne bon plaisir, ça bravo! X. Bravo! Oui Franchement bâton de base. Non Je veux pas le bâton pour vite Seb uh -huh. Tu fais élément je... Bon arrête de me congéner Naï s'il te en plaît fait... C'est pas mal <coughs> Et il est bien là, de Pas le vampire Oups oh, oh <rires> C'est vachement dur Oh la vache ah, il, il prend cher Ah Non mais Ouf. arrête Il pousser ah, Oups oh. oh merde Ah oh, Il fait mal Il va sortir Et euh, voilà Non non non non non non non le oh, bâton <sharpy> oh, oh, ouais bah, vous inventé On y va oh, ah. Faut faire le tour C'est bien Non Mais arrête de me Et du coup euh, Comment on enlève le bâton Merci ah, J'ai rien fait Euh oh. Oh putain, Oh, oh <rire> pardon est Il est fait fait Non mais t'arrêtes, oui le Non mais... Je envie que j'étais devant. Non, NON Non non non non non non non <rire> oh, Non, ah, Mais. Ah, on a complètement... mais... <rire> Oups! <rire> Comme ça, lui! J'adore les bêtes de glace, n'empêche. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais, c'est cela. Non, oh, mais soigne les pans! Aïe! Aïe! Oh! Ah, je suis mort! Non On sera pas dedans Non non non il me pousse Je suis charge oh. Je crois que c'est mort. Non T'es <rire> oh. bouillé attention Aïe aïe T'es bouillé Outa Eh Ok, on <rire> peut me ressusciter, s'il vous plaît. Non S'il vous plaît. Oh s'il vous plaît. Oh euh... Non, bah non, ça va être dur. Faites oui, attention Il soigne les gens, soigne les gens, s'il te plaît C'est bien gentil de faire des boucliers, mais... C'est bon. Foudre, laser, foudre... Bonjour mon gars Par contre, pas quand il y a autre chose que... Voilà C'est un peu dur à incanter ce genre quand même Nan hein. mais... AON oh Mais pourquoi c'est faux hein, ce moutons là-bas Ah FQSD ah, c'est vrai, des moutons carton oui. <rire> Oups <rire> Oups On J'en ai marre là. un, un Non <rire> mais sérieux C'est moi, attention ah Attention, il y a une ruine ah derrière mais j'essaie de revenir la légende <rire> je suis mort j'ai déjà essayé de pas mourir moi je crois oh, que je suis parti du terrain allez il reste s'il vous plaît oh oh, je suis remort <rire> euh. Bon, <rire> en fait c'est ça qu'on devrait faire à chaque fois